Salut à tous Début janvier, un étudiant en Master 1 en sciences sociales dans la communication des entreprises et des médias sociaux a pris contact avec nous pour savoir si nous étions intéressés pour participer à une interview afin de l'aider à réaliser son mémoire sur l'activité de youtubeur vulgarisateur. Il souhaitait en apprendre plus et découvrir l'activité de vulgarisation et son application sur le monde YouTube en apprendre plus sur le profil sociologique des vulgarisateurs et si ce terme est approprié ou non pour qualifier notre activité. On s'est prêté volontiers au jeu et il a eu la bonne idée d'enregistrer notre interview, ce qui fait que la suite de cette vidéo contient la conversation qui a eu lieu le 24 janvier 2020. Le son n'est pas trop mal, même si notre intervieweur a tendance à faire un peu trop de bruit avec son stylo. J'ai essayé de minimiser au maximum et c'est de mieux en mieux au fil de la vidéo. Bonne écoute Je vais me présenter rapidement, comme ça, ouais. vous, vous savez à qui vous parlez. Euh, pour ma part, bah, je suis étudiant en master communications communication et médias sociaux à l'université à Gustave Eiffel, donc c'est euh, en banlieue parisienne à Champs-sur-Marne. Et euh, j'effectue ce master euh, après une licence de sociologie où voilà, j'ai développé euh, pas mal de compétences dans les analyses sociales et j'avais une appétence déjà pour euh, l'univers de YouTube, les médias, etc. Et je oui. suivais déjà quelques chaînes de vulgarisation scientifique, donc je ne connaissais pas encore la vôtre. C'est justement en me documentant euh, pour mon mémoire que euh, j'ai découvert euh, votre chaîne. D'accord. Et euh, bah, j'ai regardé quelques vidéos, ça m'a pas mal intéressé. Je me suis dit qu'il y avait peut-être quelques, quelques questions à vous poser. Donc, euh, euh, mon mémoire sera concentré un peu sur euh, euh, YouTube et globalement la science donc quand je vais parler de science ça va être la science avec un grand S donc ça va être de l'histoire euh, dans votre cas sûrement de la science informatique ou euh, voilà de, de l'informatique la vulgarisation de contenu quoi okay. donc c'est mon premier entretien j'en ai un autre normalement qui est également programmé demain donc euh, voilà ça va être vraiment une discussion donc euh, j'aurai des questions directives mais ce sera également à vous voilà de de me donner des informations complémentaires à ce que j'ai dit, je vais vous relancer, bon, ce sera une, une discussion, quoi. ce ne sera pas euh, ouais. directif. Okay, avec plaisir. Est-ce que tu, tu te souviens, euh, qu'est-ce qui t'a fait tomber sur notre chaîne, du coup, dans tes recherches bah, Je cherchais des chaînes de vulgarisation. Ouais. Donc, je tapais vulgarisation euh, scientifique, juste vulgarisation scientifique, je crois. Euh, j'ai mis dans, la, dans les recherches, j'ai mis chaîne. Donc, je n'ai pas mis des vidéos parce que si on tombe sur des vidéos, je ne vais tomber que sur les plus connus. Donc, uh -huh. que je voulais interroger euh, voilà, des gens de. de avec un peu moins d'abonnés, avec un peu plus d'abonnés, etc., pour euh, avoir une variabilité de, de contenu. Et euh, bah, je suis tombé sur votre chaîne, donc euh, j'ai regardé et voilà, bon. j'essaie de vous contacter. Très bien. Que, du coup, je vous laisse vous, vous présenter, vu que euh, vous êtes deux, peut-être que vous avez presque le même parcours. Ouais, tu vas voir, c'est assez… Euh, quand l'un parle, l'autre euh, a moins de choses à dire après. Euh... Du coup, tu commences. <rire> <Ouais>. <rire> euh... Du coup, Florent, moi, euh, on a tous les deux fait euh, l'université de technologie de Troyes une école d'ingénieurs euh, dans, dans le Grand Est à Troyes. Euh, mm -hmm. On a tous les deux fait un, un parcours euh, informatique là-bas. Euh, moi en, en réseau et euh, Tom en, en logiciel. C'est là-bas d'ailleurs qu'on a, qu a commencé à bosser ensemble euh, dans les cours et, euh, et dans le milieu associatif. Euh, derrière, on a, on a commencé à bosser un peu, puis on a créé une première entreprise ensemble avec une troisième personne. Vous avez créé une entreprise Ouais. D'accord. C'était euh, vous vous dans le cadre de, de vos études ou c'était... C'était a euh, posteriori. À posteriori euh, on a lancé une, une activité dans l'informatique. Quel genre La société s'appelait Ecos Technologies. On a créé un premier produit. Euh, dont l'objectif était de pousser des messages euh, aux employés ou aux clients d'une entreprise en fonction de ce qui se passait sur le système d'information avec des messages personnalisés, etc. Donc c'était un peu de l'assistance euh... informatique euh, pour euh, des tiers Alors c'était plus euh, euh, essayer d'avoir une proactivité sur ce qui se passait sur le système d'information donc vraiment transposer le message dans un, dans un autre langage, dans le langage de la personne qui le reçoit D'accord. Euh, tu ne vas pas pouvoir faire ta démo auprès du client parce que le serveur est par terre ou le, ou, ou le client reçoit votre, votre livraison va être retardée, enfin, voilà, des, des choses comme ça en fonction des événements du système d'information. De la supervision rendue accessible à tout le monde en fait. C'est ça l'idée. D'accord, donc c'était un peu. Enfin, ça reste un peu dans la pédagogie, peut-être. Euh, peut <rire> C'est un petit bah, peu fait... aider, aider le tiers, quoi, un petit peu, c'est un peu... Oui, ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Bah justement, j'en parle parce que ça sûr. fait partie de, de notre démarche, ce qui fait qu'on est arrivé jusqu'à qu'est-ce que tu y... Mmh. Euh, à l'issue de ça, on, on s'est aussi orienté sur euh, un autre produit qui était euh, l'usine de développement logiciel qui nous permettait d'améliorer les conditions de développement, en fait d'industrialiser les conditions de développement. Euh, des logiciels d'accord, euh, vous bossiez donc... dessus également sur ouais, toujours, études... dans le... ah, okay. toujours dans la même entreprise en fait en créant notre premier produit on s'est rendu compte qu'on s'était vachement bien doté euh, en termes d'outillage et de procédure précisément le nom de votre entreprise c'est Ecos e c h o -E -S Technologies c h c h o e s e, -C -H -O -E s, o -S en anglais au pluriel technologies ok donc, elle est toujours euh, Alex, toujours votre entreprise non on s'est, euh, on a fusionné avec un groupe euh, pour ah ouais. développer justement l'usine de développement logiciel c'est une activité qu'on a on a tenu après pendant euh, deux ans euh, donc on a commencé notre entreprise en 2012 euh, et on s'est retrouvé en 2017 euh, à ne plus être en accord avec, euh, avec euh, le groupe et du coup euh, lâcher cette euh, première euh, expérience entrepreneuriale. Mm -hmm. Et euh, au moment de vouloir lâcher cette euh, expérience, on s'est posé la question de ce qu'on pouvait faire après. Et euh, bah, un peu comme tu l'as dit, on s'est rendu compte que ce qu'on aimait faire et qu'on faisait assez bien, c'était euh, expliquer les choses, vulgariser à rendre, prendre des concepts assez compliqués et les expliquer à tout le monde au point même que ça nous desservait dans notre premier produit parce qu'on présentait tellement simplement ce qu'on faisait et on avait mm -hmm. tellement simplifié la, la complexité des choses que les gens avaient du mal à voir la valeur de nos produits d'accord vous, vous desserviez l'intérêt technique en, en, en, guéris, en commercial ouais. Ouais, l'intérêt ouais. commercial car justement quand vous Ouais. Voilà, vous proposiez ce genre de produit, vous proposiez un, un intérêt technique, une qualité, et peut-être que ça ne ressortait pas. Correctement ça, à ça cause un commercial, de... Commercialement, les gens se, se disaient bah, si c'est si simple, pourquoi je ne le fais pas tout seul ouais. ok. C'est <rire> un peu contradictoire, parce que vous êtes là pour ouais. justement. Ouais. ouais, ok. Exactement. Et euh, du coup, on a commencé à mûrir cette réflexion. Euh, de, euh, ben, on pourrait effectivement travailler dans la vulgarisation informatique et essayer de faire grandir un peu le, la, la capacité des gens à appréhender l'informatique. Euh, mmh. Et du coup, ben, c'est en 2017. En 2017, euh, le média phare euh, du moment, c'était la vidéo avec notamment YouTube. Bon, on on s'est lancé le défi de créer, euh, qu'est-ce que tu geeks, une chaîne de vulgarisation informatique pour le grand public, euh, en, en partant de l'idée de faire quelque chose qui n'est pas scolaire, donc en partant de, de questionnements, de réflexions, de sujets euh, un peu diverses, pour euh, apporter un maximum de concepts au grand public, sans, euh, sans faire ça de manière euh, empirique. Donc, euh, à démarrer avec euh, ok on va oui. voir ce que c'est le binaire qu'est ce que c'est qu ouais, rudimentaire un peu ouais je vois ok donc c'est un peu cette cette envie de vulgariser vous, vous pensez qu'elle vient qu'elle vient d'où du peut-être de vos expériences professionnelles pour ma part ça vient de la ça vient pas mal de mon envie de comprendre les choses en fait je me rends compte que quand je j'arrive à les expliquer simplement okay, c'est que je les ai vraiment compris d'accord pas se... sans okay. ça aussi. Moi, je viens de me rendre compte que je parlais dans le vide depuis deux minutes. Ah <rires> euh, ouais, euh, Le micro s'était coupé, je ne sais pas pourquoi, peu importe. Euh, moi je ne sais pas exactement quand ça a commencé, mais je sais que j'ai toujours aimé expliquer les choses, j'ai euh... toujours aimé les comprendre, Donc, quand j'étais petit j'étais très curieux, je lisais plein de trucs et très vite je me suis rendu compte que je savais des choses du coup que les autres ne savaient pas forcément. Et j'ai tout de suite eu envie de partager ces choses-là. D'accord. Et bon, assez, euh, je pense que c'était assez… Je ne me suis jamais posé cette question. Enfin, ça a toujours été normal pour moi. Et, et du coup, quand on a créé la boîte, c'était normal pour moi de prendre des stagiaires. C'était normal de leur expliquer, de leur apprendre des choses. Vous euh, avez pris des stagiaires et vous aviez ce, ce contact. Quoi. Ouais. c'était très chouette comme expérience bah bah justement de voir que ce qu'on apporte à quelqu'un, ça l'aide à progresser, ça l'aide à grandir. Et moi, c'était ça qui, qui m'intéressait. Et C'est ce, cette envie-là qui, qui m'a poussé vers les vidéos, euh, de vouloir aider, aider les autres à comprendre ce que j'avais compris. Ok. Ce n'est pas venu euh, voilà, de, de nulle part. C'est quelque chose que vous, que vous aimiez faire, tout simplement. Euh, oui, c'est euh, ça. Transmettre, ouais. transmettre des connaissances. Ah, vois, exactement. Pas. Pour rester un peu sur les questions générales, euh, si ce n'est pas indiscret, vous avez quel âge j'ai 36 ans. Oh, Thomas euh, du coup. Euh, ouais. Thomas a 36 ans et moi Florence j'ai 32 ans. D'accord. Vous avez commencé votre chaîne en 2017. Ouais. C'est bien ce que j'avais compris. On a ouais le projet a commencé en 2017. Le, la première vidéo est arrivée en 2017 aussi. Ouais c'est en... Euh, en Non euh, on a publié notre première vidéo en août de en, ouais, septembre 2018 je crois en fait. Ouais, Donc, si je, mis, euh, si, si je resitue quelque peu du coup votre parcours professionnel, ouais. euh, enfin, vous avez l'air beaucoup plus jeune en fait sur vos vidéos, je pensais pas que vous aviez 32, 36. <rire> euh, vous avez également travaillé pour des boîtes séparément euh, Vous avez travaillé pour euh, des entreprises Ou vous avez toujours été un peu... Euh... Bah, alors, en fait, du coup, comme je suis un peu plus vieux que Flo, ouais. j'ai commencé avant lui. <rire> Donc, on s'est effectivement croisé à l'école. mais Moi, j'étais en fin de parcours et lui était en début de parcours. D'accord. Euh, bah, notre école permet de choisir ses matières. Du coup, c'est ça qui fait qu'on s'est croisé en cours euh, et aussi en assaut. Euh, et du coup, moi, j'ai commencé, j'ai bossé quatre ans en fait avant que, avant qu'on crée la boîte. Euh, donc, quand on a créé, en fait, on, a, on attendait Florent avec la troisième personne avec qui on a, on a créé la boîte. On attendait que Florent ait fini ses études pour, euh, pour lancer la, la boîte. Et donc moi, j'ai bossé quatre ans avant, deux ans dans l'informatique, euh, dans la finance, dans une filiale de la société générale, euh, monde qui m'a pas vraiment plu. J'ai appris beaucoup okay. de choses, c'était bien d'apprendre ces choses, mais je voulais pas rester dans cet univers-là. C'est pas ce qui t'intéressait Non, bah, en fait, c'était le plus que le sujet, c'était les conditions de travail où il n'y avait aucune bienveillance, c'était toujours mais, dans l'urgence et mal fait. Tu pas ce rapport hiérarchique un peu la hiérarchie ne me pose pas de problème, c'est le, le fait qu'on ne faisait pas les choses intelligemment. On faisait les choses en dépit du bon sens pour aller vite. Na, ouais je vois. Et okay. donc ça, ça ne me convenait pas. Euh, du, coup, du coup, après ces deux années, j'ai rejoint euh, le monde industriel et j'ai bossé deux ans dans une filiale d'Airbus. Ça t'a plus, plus que… Alors ça m'a plu plus et surtout j'ai pu commencer à préparer dans ce contexte-là euh, plus facilement le, la transition vers l'entrepreneuriat parce qu'avant de lancer la boîte, on s'est mis, euh, donc Florent a trouvé un, je te laisserai raconter plus en détail après Flo, mais Florent a trouvé un job qui permettait de créer la boîte en parallèle d'accord, et moi j'ai pu mettre à temps partiel euh, sur la dernière année où je bossais pour eux pour commencer à préparer le, la création de la boîte. Mmh. Oui effectivement, moi j'ai pu bosser en fait… Euh... Une société qui s'appelle Nexting, je faisais du consultant, de l'avant-vente et de l'après-vente pour une solution informatique et euh, j'ai pu euh, dealer avec eux le fait de commencer six mois à temps plein et après d'avoir un mi-temps en fait. D'accord, donc tu as réussi à te mettre un mi-temps pour te consacrer à… Euh... Ouais, okay. pour, euh, pour initier l'incubation de la boîte. Ouais. Et du coup, quand vous vous êtes rencontrés vous avez compris que vous partagez à peu près les mêmes… Euh, les mêmes envies vis-à-vis -vis de l'informatique, le, les, euh, les mêmes projets, c'est pour ça que vous êtes mis euh, ensemble ou vous avez tout simplement réfléchi ensemble lorsque vous avez discuté, vous êtes devenu amis du coup, voilà. Effectivement, on a bossé ensemble sur des projets en cours mm -hmm. qui n'étaient pas forcément faciles et le binôme de travail a bien marché, mm -hmm. euh, on s'entendait bien là-dessus, on a bossé ensemble en associatif sur des choses qui n'ont rien à voir avec l'informatique, euh, et ça se passait bien aussi et du coup oui on est devenu euh, on est devenu proche à travers ces expériences là et derrière euh, bah, Florent a été aussi proche de la troisième personne avec qui euh, on, a, on a créé la boîte moi je le connaissais bien mais je n'étais pas aussi proche de lui que Flo et un jour ils sont, je ils sont venus me voir et ils m'ont dit bah on voudrait créer une boîte et puis on voudrait le faire avec toi et du coup moi je n'avais pas vraiment réfléchi à tout ça à ce moment là mais euh, ça m'a semblé euh, M'a semblé logique, donc j'ai dû réfléchir 20 secondes et dire euh, Ok, on fait quoi <rire> C'est parti. Voilà, ça s'est passé à peu près comme ça. Coup, cette troisième personne ne travaille pas avec vous sur la chaîne YouTube non. non, effectivement. Euh, donc euh, elle s'appelle Romain et euh, elle a choisi une autre voie qui est l'apnée professionnelle, la pratique de l'apnée professionnelle. C'est-à-dire euh, bah euh, arrêter de respirer sous l'eau. <rire> Il a, en fait, il, a, il, il, est, il était en train de découvrir cette pratique quand on, quand on bossait ensemble. Ça, il a vraiment trouvé sa voie là-dedans, donc il est devenu athlète professionnel. D'accord, ah oui, donc vraiment rien à voir. Je pensais que ouais, c'était. Euh... D'accord. Et... Ouais, il était en train autour de ça. Euh... Oui, il a vraiment choisi notre voie là. C'est ça. Ouais. La, la, okay. la, le monde de l'informatique l'a perdu, mais euh, il a ouais. l'air de s'éclater avec ce qu'il fait maintenant, donc c'est très cool. Bah ouais, très bien. Et il fait, des... il fait aussi une chaîne de vulgarisation de l'apnée. C'est vrai Oui. Je manque pas d'air. Euh... Bah, D'ailleurs, ouais. ça a l'air pas mal, j'irais faire un tour. Du coup, vous avez sensiblement le même parcours, euh, vous deux, donc euh, vous avez fait la même école Oui. Ouais. C'était, euh... vous pouvez me donner le nom de l'école C'était l'université de technologie de Troyes. Université de technologie de Troyes. Et vous avez fait du coup un master, je suppose c'est un, un diplôme d'ingénieur. En un ans. d'ingénieur. Vous êtes spécialisé en ingénierie informatique, quoi. c'est le nom de votre Moi c'est ah. Thomas, donc le logiciel et Florent en réseau. Mais oui, euh... ah, okay. c'est deux ah, branches voilà. différentes du, du même diplôme. Bah, ce qu'il faisait aussi, c'est aussi les, nos compétences informatiques qui se sont retrouvées pas mal complémentaires dans, dans la boîte qu'on a créée, mm -hmm. et ah, dans, du dans coup, les quoi, produits qu'on a créés et, mm -hmm. voilà, et sur les sujets qu'on est capable d'aborder aussi. Parce que euh, on n'est on est pas spécialiste des mêmes sujets. Et ce goût, enfin, je suppose que quand on va en école d'ingénieur, etc., on a tout de même un goût pour euh, la science ou pour ce, pour ce genre de choses. De l'autre côté, est-ce que vous avez un rapport euh, particulier à la science de, de manière générale Donc, quand je parle de science, je parle de, vraiment de, de tout ce qui est scientifique, tout simplement, pas seulement est l'informatique. Est-ce que tu connais le Café des Sciences euh, Ouais, j'en ai entendu parler. Et ben, enfin, en entendu partir. parler, j ai, j ai, en faisant des recherches sur des sujets, je suis déjà tombé sur. Euh, ouais. C'est un forum Alors c'est une association. Mm -hmm. euh, c'est une association dont on fait partie euh, et qui regroupe une grande partie des vulgarisateurs scientifiques français, tout domaine. Et qui permet euh, justement de, bah, de créer des synergies entre tout ce petit monde-là. Et euh, bah, voilà, on, on, est, on est membre de cet asso. Il y a plus de 200 personnes dans l'asso. Et, euh, et voilà, on, bah, on participe à pas mal d'événements. Donc euh, pour répondre à ta question oui, on s'intéresse aux autres domaines de la science et on essaye même d'y prendre une part active à travers cette association. D'accord. Et ce goût, il vous est venu justement en développant votre chaîne YouTube ou euh, non, euh, depuis absolument... vraiment un bout de temps, euh, depuis enfin, votre enfance ou peut-être de par vos parents euh, Ouais. Mais, ouais euh... moi, je suis une, une famille qui est assez scientifique. Ça a toujours été le cas. Euh, J'étais dans un contexte familial où... Euh une grosse grosse culture scientifique donc Par an, ils fait, ils fait des... mes ils parents fait des de... ont fait une fac de biochimie ou un truc dans ce dans ce genre là et ils travaillaient euh... dans ce domaine là justement du coup ils, ils ont travaillé euh, dans une société de, de pendant euh, une pendant trentaine d'années d'accord donc euh, la science a toujours été présente il euh, n'y avait pas trop de pas trop trop de questions à ce niveau là euh, sur euh, où d'où vient la science vient le là. ouais, ouais C'est un peu la même pour moi. Et puis comme, comme à l'école, ça se passait bien, enfin, quand ça se passe bien, tu es orienté moins euh, naturellement, naturellement enfin, ouais. vers les sciences, quoi, parce que c'est là où tu as le plus de débouchés. Ouais. Enfin, tu le comprends assez vite dans ta scolarité que si tu vas en sciences et que ça se passe bien, ça va bien se passer dans ta vie normalement. Ouais, c'est la voie royale. Donc même sans savoir à l'époque ce que je voulais faire, euh, toi ma mère pensait que j'allais faire de la bio parce que j'étais j'étais vraiment très intéressé par la bio et, mmh. et c'était vrai et c'est toujours vrai d'ailleurs euh, mais sauf qu'à un moment donné je me suis dit qu'est ce qui est pragmatique euh, pour gagner sa vie quoi <rire> ouais. et, euh, et euh, comme j'adorais aussi l'informatique c'est euh, euh, ce choix là que j'ai fait mais effectivement il y, y a un moment dans ma vie où j'aurais pu choisir la bio et, et sans se... être indiscret euh, tes parents aussi ils ont fait des études de, de sciences quelque chose de ce genre là ou dans ta famille où plus... Mon père était dans l'informatique, euh, ce qui fait que j'ai vu ce truc-là euh, très, très tôt. Euh, j'avais cinq ans, j'avais un ordinateur à la maison. Donc Quand j'avais cinq ans, c'était avant les années 90, donc euh, c'était à une époque ouais, où, où, comme, du coup, euh, où il n'y avait pas d'informatique. Ouais. Euh, et puis, oui, ma mère avait fait... Euh, alors, elle était plus dans le commerce, mais elle était passée par un bac où il y avait des sciences et tout, et ça c'est des sujets qui l'intéressaient. Il y avait souvent des émissions sur ces trucs-là qui passaient à la télé ou à la radio. Euh, j'avais des bouquins qui parlaient de ça, je, je, quand j'étais petit, je sais que j'étais abonné à des magazines genre Sciences et Vie Junior et ce genre mmh. de choses, donc euh, oui c'était un sujet, euh, un sujet qui, qui venait facilement sur la, sur la table quand on discutait de, de, de tout et rien. D'accord, donc euh, ce goût est vraiment il est venu euh, toute vasie quoi, il y a toujours eu un rapport euh, à la science et à ce genre de choses euh, depuis longtemps quoi. ça ne ouais. pas ouais. Euh, du coup, je vais rentrer dans les questions au sujet de YouTube, de votre activité un petit peu. Euh, donc ça va être un peu en trois thèmes, des questions sur YouTube, des questions sur euh, la vulgarisation des questions encore plus précises sur votre activité. Euh, donc pour YouTube, pourquoi pourquoi avoir choisi YouTube C'est euh, juste pour diffuser à un plus grand nombre ou ouais. C'est pas euh, c'est pas par euh, par pas particulièrement par envie euh... C'est pas vraiment un choix, en fait. On est sur YouTube, mais euh, notre objectif, c'est de vulgariser au plus grand nombre. Et euh, le plus grand nombre, aujourd'hui, il, sur... il regarde YouTube. Donc, c'est incontournable. On essaye de euh, tout faire pour euh, ne pas se laisser manger par les, euh, les différentes règles que peuvent imposer YouTube. Nos vidéos, par exemple, sont, sont libres de droit. Euh, YouTube le permet à peu près. Euh, on n'impose pas de publicité sur nos, sur nos vidéos, etc. On essaye de, garde, de conserver euh, nos choix euh, éthiques et moraux euh, en étant sur YouTube. Mais en fait, euh, bah, typiquement, on, si on vivait dans un monde qui nous, qui nous était parfait, on va dire ça comme ça, euh, nos vidéos, on les publierait sur, uniquement sur un site qu'on gère euh, euh, complètement, euh, dont on sait exactement euh, comment ils traitent, euh, euh, les utilisateurs qui viennent leur rendre visite, etc. Qui ne les traquent pas, qui... Ah d'accord, euh... donc euh, sur la politique des données plutôt. Par exemple, ouais. oui. C'est un cas, exactement. Les données, la vie privée, euh, l'intrusion avec les pubs, enfin euh, tout, tout, tout ce qui fait la force de, de YouTube euh, ouais. aujourd'hui. Oui, YouTube et démontrer de oui. <rire> des choses qui ne nous plaisent pas forcément. Oui, bah, je suppose que quand vous êtes dans le milieu, vous savez encore plus précisément ce que… Ouais, c'est ça. YouTube, donc euh... Néanmoins, notre cible est sur YouTube, mm -hmm. donc c ce serait complètement euh, euh, productif, -productif ouais. tout, ça Contre-productif de ne pas y être. Donc YouTube n'est bah pas vraiment un choix en fait. Par contre, euh, on est aussi euh, sur Dailymotion et on a aussi une instance PierreTube où on héberge nos vidéos. Donc, les, notre public euh, attentif et qui ne veut pas aller sur YouTube a aussi la possibilité de regarder nos vidéos ailleurs. Euh, mais si, si on veut toucher un grand public, il euh, n'y a, a pas de question à se poser, il faut être sur YouTube. Ouais, c'est vrai. Si tu ne l'as pas déjà à l'avance... Du coup, le format vidéo s'est imposé également, je suppose, puisque vous voulez transmettre au plus grand nombre. Donc, ça a été le format vidéo, pas les blogs, ou ce genre de choses. Vous tenez un blog, par exemple On tient un blog euh, très légèrement. Euh, mm -hmm. On relaye et... les vidéo. sur les actus et de temps en temps, on fait un retour écrit, de deux, trois trucs, mais ce n'est pas une activité euh, forte. On se concentre vraiment sur nos vidéos. Bah, euh... Peut-être qu'on précise un truc, c'est que c'est un, une activité qui est loin d'être à temps plein, <rire> parce qu'on bosse... Ouais, euh, je vais vous bosse... poser la question, du coup. Et du coup, euh, bah, on se concentre sur l'essentiel et on a, on a du mal à se concentrer sur l'essentiel parce qu'il y a ne serait-ce que l'administratif qui occupe un peu de temps et, euh, et juste faire l'administratif, ça nous empêche de travailler sur nos vidéos euh, de manière euh, aussi importante que ce qu'on voudrait. D'accord, donc c'est... Vous avez des contraintes extérieures qui vous empêchent de pleinement entrer dans l'activité. Bah ouais, il faut payer le loyer. Vous travaillez encore euh, à côté, quoi, tout simplement. En fait, euh... On travaille à côté pour une société qui s'appelle Utip. Utip, Utip. Ouais, bah, c'est la plateforme de, de dons. Exactement. Pour aider les créateurs Exactement. Euh, on travaille euh, en tant que développeur et moi aussi en tant qu'administrateur système pour eux les euh... deux, ouais, ouais. tous les deux. D'accord. Ouais, c'est euh, aujourd'hui ce qui nous prend le plus de temps. Euh, on garde un jour pour euh, pour la chaîne. Pour euh, qu'est-ce que tu dis Un jour euh, complet plus euh, bah, tous les à côté, évidemment. D'accord. Et vous, euh... Euh, oui. Du coup, d'accord avec le terme de, de vulgarisation parce que je sais pas si vous, bon, vous êtes dans le domaine, vous êtes peut-être au courant, mais il est un peu sujet à débat hein, dans dans l'idée que en vulgarisant, on dénature euh, l'information. Donc il euh, y, a, y a des avis tranchés. Il hein. y a des gens qui vont vous dire que <rire> c'est pas bien. Y a des gens qui vont dire que ça peut donner le goût à certaines personnes. Bon, après, je suis un peu en train de vous mâcher les réponses. Hein. Mais, des ouais, réponses. on va te laisser Alors, continuer. Pas, Et ben moi de mon côté, je savais pas qu'il y avait débat sur ce sujet. Donc, ouais, euh, y a, il y a débat même, euh, même sur le terme d'emploi de vulgarisation qui se rapproche de vulgaire, etc. Ouais. Euh, Votre avis, ça m'intéresse pas mal. Ça sera sûrement une partie de, de, de ouais, mon ouais. étude, de questionner les gens sur le terme de vulgarisation, tout simplement. D'accord. Bah, pour moi, je ne suis pas du tout quelqu'un de manichéen, donc j'ai toujours des réponses relativistes. Mm -hmm. euh, ça dépend de... La manière dont tu vulgarises, il y a, il y a des gens qui, tra qui tranchent vraiment dans l'abstraction dans, dans des concepts, qui font et du coup qui font énormément d'approximations dans leur manière de présenter des choses. Avec vrai. Tom, en tout cas, et maintenant Emilien, qui est une tro la troisième personne qui nous a rejoint depuis cet été. On est maintenant trois. dans qu'est-ce que tu dis D'accord. il est derrière la caméra. Il est, euh, Il est. Ouais, donné, un peu, je crois. On peut, on peut dire ça, non, effectivement. Okay. Euh, euh, qui, dont lui, c'est le métier d'ailleurs d'être médiateur, médiateur scientifique. Euh, on, en fait, on peut, on peut vulgariser. Il y a une perte d'information, mais on n'est pas obligé de dire, de dire des bêtises. D'accord. Et euh, du coup, moi, je suis euh, justement en fait, c'est ça, c'est ça le, le vrai défi de la vulgarisation. Euh, c'est de réussir à rendre les choses simples et accessibles sans les rendre fausses. Expliquer un concept complexe euh, simplement en juste en enlevant des, euh, des choses et en rendant ça faux, c'est relativement facile. La difficulté de la vulgarisation est ce qui fait, moi, ce que je trouve justement passionnant. C'est de réussir à expliquer les choses euh, pour que les gens comprennent à base d'analogies ou, ou autres, mais sans que ça en devienne faux. Après, c'est pas complet évidemment, C'est la vulgarisation, c'est pas complet. Mais si c'est juste et que ça donne, ça donnera normalement, euh, si la personne s'intéresse, elle a envie d'aller voir plus loin après. Euh, donc moi j'ai j'ai euh, pas de j'ai souci avec la vulgarisation. Quoi. Très bien. Ouais. Donc, je, Donc, je pense que c'est la de... même chose je... du coup. La ouais. même chose. Ouais. Ouais. Euh, bah, de mon côté euh, je trouve que vos propos ils sont intéressants. Euh, du coup tu penses quoi des gens justement qui, euh, qui considèrent euh, du coup, euh, la vie opposée tout simplement qui considèrent que la vulgarisation soit n'a pas lieu d'être ou soit doit être ouais, n'a pas lieu d'être tout simplement que on dénature trop l'information et qu'on on transmet des choses qui sont incomplètes ça me paraît complètement illusoire de considérer qu'on peut faire sans la vulgarisation mm -hmm. pas, c'est pas possible d'expliquer tous les sujets à tout le monde de manière complète en fait on ne le fait même jamais Ouais. Ça n'existe pas, euh, à moins que… Euh, non, Mais même, ça n'existe pas. Tu es obligé d'abstraire de des, des concepts, tu es obligé de, de vulgariser des choses pour expliquer. C'est n'est pas possible. En fait. et, et, même, pas de... même quand et même quand c'est entre deux personnes du même métier, quand tu expliques la première fois quelque chose à quelqu'un, ça s'est encore, encore, encore produit hier soir, il y a des gens qui nous ont rejoints dans l'équipe il n'y a pas très longtemps. Ils ne connaissent pas tout le produit, ils ne connaissent pas tout ce qu'on fait, c'est impossible de tout leur expliquer en détail. obligé de dire, bon, bah, cette partie-là, je ne t'en parle pas parce que c'est plus compliqué et ce n'est pas tout à fait notre sujet. Bah, cette partie-là, je t'explique en gros. Et puis le point sur lequel tu as besoin d'intervenir, là, je t'explique en détail. Et plus tard, on verra le reste. Tu, tu vulgarises tout le temps, en fait, quand tu expliques quelque chose à quelqu'un. Du coup, euh, d'accord, sur la vulgarisation, j'ai... J'ai entendu et, le truc en Alors, vie. du coup, juste euh, oui. après, tu as les profs aussi qui disent qu'il il vaut mieux, à, à, tu vois, de genre faire ça en, de la théorie vers la pratique et tout. Ah, donc Moi, le rapport prof et élève Je trouve, je trouve ça ouais. juste ultra chiant. Mm -hmm. euh, tu vois, de dire, ok, on va aborder l'informatique. Du coup, pour aborder l'informatique, il <rire> euh, faut aborder ce que c'est le binaire, ce que c'est l'encodage d'information, ce que c'est le. Et, euh, juste, il faut euh, quatre ans d'études avant de pouvoir euh, dire okay, euh, en fait qu'est-ce que c'est que l'application que j'utilise et pourquoi elle se comporte comme ça. Quoi, et, ça pour moi, c'est pas, pas possible. Et... Donc, tu es plus euh, t'es moins dans cette transmission un peu archaïque et rudimentaire des, des connaissances. C'est un peu éducatif. C'est euh, parce que je suis quelqu'un d'assez pratique. Il y a des gens qui sont très très théoriques et qui peuvent euh, encaisser peuvent... okay, ça. Moi, je préfère, euh, je préfère être dans la, dans la pratique et de d'être de, de, de, plus sur le euh, qu'est-ce que tu vis, euh, qu'est-ce que tu expérimentes et du coup, t'expliquer ce que tu expérimentes. D'accord. Quels sont les avantages pour toi à, à travailler sur YouTube et parallèlement plus loin euh, au sujet justement de la transmission de, de la connaissance à travailler sur YouTube spécifiquement ou à faire de la vidéo bah, les deux. Les deux donc travailler sur YouTube. Qu'est-ce que ça vous apporte Donc YouTube en tant que en tant que tel, hein, simplement. Mm -hmm. Et euh, plus loin, qu'est-ce que vous apporte du coup de transmettre de la connaissance à, à quelque chose à caractère personnel Alors euh, YouTube spécifiquement, euh, ça apporte une certaine audience. Ça apporte euh, pas mal d'outils aussi. YouTube, c'est Google derrière, donc le traitement des données, ils savent faire. Et du coup, il y a énormément d'outils d'analyse statistique qui permettent d'essayer de, de comprendre pourquoi ta, ta vidéo a marché, qu'est-ce qui intéresse chez les gens dans la vidéo que tu as faite, comment elle se positionne par rapport aux autres vidéos, etc. D'accord. Donc, ils fournissent un tableau de bord de gestion de la vie de ta vidéo euh, qui est assez euh, hors du commun par rapport à tout ce qu'on a pu expérimenter autour. Donc, ça, euh, ça c'est assez, euh, assez fort. Et après, et je, du coup, je laisserai répondre Tom derrière, euh, qu'est-ce que m'importe le, le fait de transmettre du savoir comme ça bah Déjà, je suis obligé, moi, de creuser des sujets euh, qui m'intéressent pour pouvoir mmh. les restituer. Complètement. donc j'aime ça, faire des recherches, creuser des sujets et trouver la bonne manière de le dire. Et euh, le fait d'écrire à deux, je ne sais pas comment ça se passe tout seul, mais d'écrire à deux ou à trois, il y a aussi un gros travail d'introspection qu'on fait à chaque fois parce qu'on se rend compte qu'on ne comprend pas les choses de la même manière qu'on les dit euh, et on ne pense pas véhiculer les mêmes choses. D'accord. Euh, le fait d'écrire à quatre mains, et qu'on est obligé de s'expliquer sur « non mais attends, euh, tu écris ça, qu'est-ce que tu as voulu dire en, é... en disant ça ?»« Si tu écris ça, moi je comprends ça » alors que euh, moi je voulais écrire ça, je voulais dire ça. Okay, euh, moi, ça c'est un... effectivement un truc, je ne sais pas comment les gens qui travaillent seuls font pour avoir un texte qui exprime vraiment leur pensée à la fin. Parce que nous, c est, c est, ça arrive à toutes les vidéos. Bah, ce truc-là arrive à toutes les vidéos. On écrit un truc et l'autre dit bah, « pourquoi tu as dit ça Je comprends pas, c'est parce qu'on voulait dire. » En fait, on se rend compte qu'on voulait dire la même chose, mais qu'on n'a pas trouvé un moyen de l'exprimer qui fait que tout le monde le comprendra comme ça. D'accord. Et, et du coup, on est obligé de bosser tous les deux euh, sur comment on comprend les choses pour réussir à l'exprimer de manière à ce que ce soit compréhensible par le plus de monde possible. Et ça, pour moi, c'est un, un exercice qui est compliqué à chaque fois. Et vraiment, je me pose toujours la question, mais les gens qui sont tout seuls, comment ils font ça Parce qu'il y a plein de gens qui font des très bonnes vidéos, très claires... Euh, on à David Louapre, de Science étonnante. Ouais. C'est toujours excellent, son niveau de vulgarisation. Et je ne sais pas comment il fait. <rire> il est juste super fort. quoi. D'ailleurs, ça nous a tellement plu cette chose-là mm -hmm. qu'on a, on a, on a eu la chance d'intervenir euh, euh, dans un TEDx. Euh ouais, j'ai commencé à le regarder. Euh, et c'est franchement, en fait, l'écriture de cette chose-là, c'est... Euh, Enfin, tout ce qui en résulte, quasiment, c'est un gros mix de toutes nos introspections qu'on a eues lorsqu'on a écrit. Assez exacerbé parce que du coup, on a vraiment creusé le sujet. Mais c'est vraiment ça. C'est tout ce qu'on se rend compte de comment on fonctionne de manière différente. C'est vraiment des trucs qui peuvent paraître un peu anecdotique, parce que c'est... Euh, bah là, dans cette phrase, euh, tu t'es mis en tant que sujet de, de telle phrase, du coup, moi, je comprends que tu veux dire ça. Ben non, moi, je me suis mis en tant que sujet parce que je me mets en tant que sujet, parce que c'est comme ça, j'écris comme ça. Voilà. Et du coup, ça ouvre des discussions sur euh, bah, pourquoi toi, tu penses ça euh, C'est d'énormes digressions, mais qui sont euh, très enrichissantes personnellement. Ce pas des choses qu'on restitue beaucoup à, à la caméra. Mais c'est euh, des choses qui, nous, nous font grandir, je trouve. Euh, en plus de, du fait de chercher des sujets, creuser des sujets, euh, apprendre à, à, à mieux s'exprimer. Euh, c'est pareil, l'exercice le, d'être de, devant une caméra, de d'articuler mm -hmm. correctement, d'avoir une bonne gestuelle, pouvoir se poser, avoir un regard posé, etc. Euh... Ouais, quand on en, en informatique, au début, c'est pas évident. Alors, je ne n'ai pas exactement regarder le début de, de votre chaîne YouTube, mais euh, vous avez appris seul, tout simplement, euh, ouais. c'est ouais. ce... bah, pas nos. C'est pareil, en fait, c'est des trucs qu'on aime faire. Ah, pas, euh, ce n'est pas ce qu'on conseille aux gens qui se lancent, mais nous, on a envie d'apprendre à faire les choses, en fait. C'est mm -hmm. ça qui nous, qui nous plaît. Euh, et du coup, en général, on met beaucoup de temps à, à faire des choses parce qu'on veut comprendre comment ça marche, on veut être capable de les faire par nous-mêmes. Euh, et découvrir comment ça fonctionne. Donc, <rire> donc bah, on est euh, maintenant vidéaste, on sait euh, euh, tourner, euh, monter, euh, enregistrer du son, euh, retravailler le son, retravailler l'image, etc. On n'a pas de formation pour ça, mais c'est ça qui nous, qui nous amuse, en fait. C'est ça qui nous plaît, c'est de, de se heurter à ça et se dire, « Ok, attends, maintenant, on a dit qu'on faisait des vidéos. Euh, euh, comment on fait euh, Qu'est-ce qu'il faut qu'on achète euh, Comment il faut qu'on fasse euh, ?» Et du coup, de, comment, se, qui nous plaît. comment se déroule la production d'une vidéo, du coup Qu'est-ce qui se passe Parce que moi, voilà, je ne je sais pas ce qui se passe quand on veut produire une vidéo. Vous avez une idée, ouais. euh, vous souhaitez en parler ou comment ouais, ça se faut... passe de, non, Très schématiquement, sujet. de A à Z, très schématiquement. Comment ça se bah, passe il faut un sujet. Euh, il faut un sujet sur lequel on est d'accord et sur lequel on a envie de dire la même chose. Euh, bon, ça, en général, on arrive à se mettre d'accord assez non, vite. Euh, ensuite il eh ben, y a une phase d'écriture, euh, euh, alors ce qu'on fait jusqu'à aujourd'hui et qu'on va peut-être faire un peu évoluer, c'est qu'on écrit ensemble, donc, on, a un, on utilise un éditeur de texte qui nous permet d'écrire de... en même temps, dans le bah, comme, ce que fait, euh, comme ce que fait Google Docs, on utilise un autre truc mais peu importe, euh, on travaille en même temps dans le doc et puis bah, on, on commence par, par faire un plan et puis par mettre toutes les idées qu'on a. Ensuite, on écrit tout ce qu'on a envie de dire. Et après, on le met en forme, sous forme de dialogue, avec, euh, en, en essayant d'ajouter euh, des moments qui vont être plus sérieux, des moments qui vont être plus drôles, des moments qui vont être plus rapides, plus lents, histoire que le, que le résultat soit digeste. Et, euh, et on essaye de faire un truc qui soit pas trop, trop long, parce qu'en général, on, on a tendance à, à se dire, euh, voilà, on, on a tendance à en faire beaucoup. Mm -hmm. Il y a toujours une phase de... Il faut tailler dans la masse pour garder l'essentiel et, et, et garder les gens, l'attention des gens, sinon c'est compliqué. Ouais. C'est donc ça aussi le travail du, du vulgarisateur, en fait. Ouais, ouais. Continuer à captiver. Moi, je vois que, par exemple, vous faites des, des blagues dans vos vidéos ou des rapports à la, des, à la pop culture. Voilà, vous essayez d'entretenir de ouais. un lien avec... Euh... Le but, c'est de justement offrir un moment où le mec qui regarde peut débrancher son cerveau et dire ok, là c'est une petite pause euh, et juste après, bon, ça repart sur un truc un peu plus sérieux. Mm -hmm. Mais ça, ça permet voilà, d'avoir des, des moments de, de, où l'attention peut se relâcher sans perdre le fil. Quoi. Euh, et puis, bah, une fois qu'on a écrit ça, il y a une phase de recherche. Enfin, pendant qu'on écrit, il y a une phase de recherche, bien évidemment, pour, pour vérifier toutes nos informations et ne pas dire de bêtises. Et ensuite, il y a une phase de recherche d'images et d'illustrations pour, bah, parce que parce qu'il y a, y a les moments où on est face cam, il y a les moments où on affiche des trucs et, euh, et on n'a pas particulièrement de compétences de, de design. Mm -hmm. euh, donc voilà, il y a une phase où il faut trouver comment on illustre on raconte. trouver des images d'archives, faut trouver des images d'illustration. Des, des bah, il voilà, y a tout ce travail là à faire. Et une fois qu'on a fait ça, bah, on peut euh, rédiger un script qui va nous permettre de passer à l'étape du tournage. Et ça dure combien Alors. de temps, du coup une... euh, Ça dépend beaucoup de la, de la, du type de vidéo qu'on tourne. Par exemple, mm -hmm. tu, on a fait récemment euh, une vidéo où je suis seul à l'écran et qui est sur NordVPN D'accord. où il n'y a aucun montage. Et le but mm -hmm. était juste de raconter un truc euh, parce qu'il y avait une actualité chaude sur le sujet. D'accord. On ne pouvait pas se permettre de le sortir un mois après. Donc ça, cette vidéo-là, ça a pris euh, en tout deux jours parce que euh, c'est un sujet qu'on connaissait très bien. Qui ne demandait pas d'illustration, j'étais seul à écrire et à parler. Du coup, il y avait, même s'il y a eu une grosse relecture de Flo et d'Emilien derrière, il n'y a pas eu cette phase de, où on s'interrompt tout le temps parce qu'on essaie de comprendre ce que l'autre raconte. Mm -hmm. Donc voilà, là, ça a pris deux jours euh, pour le faire. Par contre, une vidéo, euh, la vidéo qu'on qu qu va sortir prochainement ou une vidéo où, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'illustrations, c'est euh, mm -hmm. ah, je sais pas, deux semaines semaines de boulot, trois semaines de boulot, ouais. ouais, réparti sur un jour par semaine. C'est pour ça que ça sort euh, excellent. au bout de longtemps. Ouais. Ouais, c'est surtout que vous travaillez à côté. C'est euh... ouais. pas trois donc, semaines coup... avec le boulot à côté, c'est trois semaines vraiment de travail. Ouais. Et du coup, euh, ça doit être euh, assez difficile de tenir ce rythme, je suppose, d'essayer de, voilà, de, d'entretenir une bonne relation avec euh, votre public et... Et de continuer à alimenter des vidéos en, et, et travailler également en même temps. Euh, ouais, bah Est-ce que vous arrivez... Enfin, on... vous devez avoir une motivation. Qu'est-ce qui vous motive tant Alors, d'abord, pour l'aspect la, relation avec la communauté, on n'est pas des... Euh, on n'est pas ni l'un ni l'autre très... Euh, euh, euh, je sais pas comment on dit, d'ailleurs. Euh, on publie pas beaucoup de choses. Il ouais, y Merci. en a plein qui font des, des petites stories, des petits machins, des... Mmh qui, qui, qui publient vraiment beaucoup beaucoup euh, leur vie leur euh, manière de faire les choses etc euh, nous on n'est pas trop comme ça euh, mm -hmm. du coup en fait on a on n'a pas un, on ressent pas um, un, une communauté forte ouais, où, euh, on, où on connaît bien les gens qui sont dans notre communauté où on voit quelques têtes etc euh, donc aujourd'hui on n'a pas vraiment l'impression de bah, je, je, D'ailleurs, on ne parle pas de communauté, nous, on parle de spectateurs, pour le coup, ouais. parce que c'est vraiment ça, on a des gens qui nous regardent, euh, on n'a pas, pas beaucoup d'interaction avec eux. Euh, c'est sans jugement, hein, euh, juste, euh, j'essaie d'exprimer ça de manière posée. Euh, et euh, du coup, comme je suis parti là-dessus, j'ai oublié la deuxième partie de la question. Euh, euh, la deuxième euh... qui était Du coup, qu'est-ce qui vous motive à tenir ce, ah. ce rythme euh, qui de... Euh... Je ne sais pas pour moi, mais je pense que ça doit être assez peut-être compliqué des fois d'essayer de... De, vous... de vous voir au même moment ou, ou après bah, du le coup, travail, on, a... Ou on a un jour par semaine qui est dédié, Donc, mm -hmm. euh, ça, ça, ça enterre quand même pas mal la chose, enfin, ça enterre... euh, conditionne pas mal la chose, ça fait que on sait que le vendredi c'est dédié à ça et tout. Euh... C'est avez réussi à négocier ça avec euh, votre... Ouais, euh, c'était dans les conditions de départ. D'accord. Euh, on conserve qu'est-ce que tu dis, donc... Du coup, vraiment, ouais, euh, ouais. vraiment c'est quelque chose qui vous plaît vraiment pour arriver à ce... Euh, ouais, bah ouais parce ce, que... Ce, ce, cette enfin... démarche-là, tout simplement. En fait, en fait, mine de rien, ça nous a apporté énormément de choses. Ouais. Et euh, on a rencontré des tonnes de gens géniaux, euh, beaucoup, beaucoup via le Café des Sciences. On a eu des opportunités d'aller à des endroits vraiment chouettes. Là, tu vois, on a fait un TEDx. Ouais. Euh, il m'aurait dit que j'allais faire un TEDx il y a deux ans. Ouais. Non, ça, ça, juste ça ne va pas arriver quoi. Ouais. Euh, on, a, on, a, on a pu participer à pas mal de festivals. On a croisé euh, bah, tout, tous les gros, vulga, les gros vulgarisateurs de YouTube. On les a rencontrés plus ou moins. Ouais. Euh, on a créé des liens avec eux. Enfin voilà, c est, c est, on est vraiment entré dans un monde très très chouette. Donc Et ça, ça, ça entretient bien la motivation. Hein. Tu vois, là, on a le Play Azure Festival euh, en début février, le 7, 8, 8, 8, 9, 10. Là, euh, là on sait qu'on va revoir tous les gens, on sait que ça va être top, on va donner des conférences, on va, on, va atelier, on va animer des ateliers, on va participer à des tables rondes avec les autres vulgarisateurs. Et juste ça, moi, ça me motive de, de fou. quoi que parce que ça gens ah ouais. accès à un autre public aussi, et on va pouvoir partager avec d'autres gens. Ouais. Bah c est, c est, c est, on fonctionne à la limite plus comme ça que enfin, notre communauté, quand tu dis communauté, nous, on va essayer de, de, de s'associer aux autres vulgarisateurs en fait, pour les toucher. On, on travaille vraiment comme ça, en fait. Donc, c est, c est vrai, ça fait vraiment quelque chose de, de bien d'être youtubeur. Ça vous fait fait. Dans ce monde-là, c'est vraiment chouette. Ok. Ouais. Ouais, je peux pas On peut pas parler pour des gens qui font du gaming ou des choses mmh. comme ça qui n'ont pas ouais, grand chose à voir dire. Je parle surtout de, de votre côté, quoi. Ça, ça vous plaît tout fait... simplement. Nous, ah ouais. Ouais, c'est ça, on, on, on s'éclate. Enfin, c'est un plaisir en fait. De... Il, y a, il y a quelques actions qui, qui nous font chier évidemment, mais déjà on n'est pas tout seul. Donc, on ne se prend pas des coups euh, rébarbatifs tout, et on fait attention à se protéger euh, les uns les autres. Donc, mmh. euh, on se connaît bien, donc on ne se met pas dans des situations de détresse tous ensemble. Quand je dis des situations de détresse, c'est euh, un gros euh, rush, euh, un gros truc à faire qui est chiant, mais il faut le faire, c'est difficile, etc. Euh, on fait attention à ce qu'on ne se retrouve pas euh, tous les trois dans cette situation-là, ce qui fait qu'il y en a toujours un, ça va bien, ce ouais. qui fait que… Euh, ben, il va pouvoir le reprendre le lendemain, relancer les autres, etc. Enfin, ce qui fait qu'on ne traverse pas des... On, on passe pas des, des grosses traversées du désert où ah, ça ne va pas du tout, je suis en train de faire mon montage, mais on ne sort pas euh, euh, tout seul. Quoi. Et YouTube euh, entretient cette frustration. C'est-à-dire qu'il te demande d'avoir une croissance. Mm -hmm. euh, quand je dis qu'il te le demande, c'est typiquement tout à l'heure, on parlait de reporting, de tableau de bord, d'analyse, etc. Mm -hmm. Les indicateurs... Euh, avec des couleurs rouge vert euh, te montre que tu t'en fais pas assez tout le temps d'accord euh, t'es pas en train de progresser euh, que t'es pas en train de progresser euh, dès que tu as une perte de croissance tu passes dans le rouge là c'est même pas est-ce que tu régresses non non c'est si tu as une perte de croissance est -ce que, si tu vas moins vite ouais. que le mois d'avant euh, tu es dans le rouge Alors, ouais, typiquement là on a nous on gagne à peu près 50 abonnés sur une période de 30 jours en ce moment mm -hmm. Et si on commence à en gagner plus que 45 le chiffre va s'afficher en rouge. Alors qu'on euh... continue à croître, hein. alors ah, qu'on gagne des abonnés. Il y a une pression euh, du logiciel. Du... sur. Ouais, c'est ça. Il... Alors... Il, te... il te demande de sortir, euh, d'en de... faire euh, beaucoup tout le temps. Et alors, ah... tu vois, nous, nous, on a pas mal de recul là-dessus et c'est pas notre activité principale. Donc, autant te dire que ça ne nous touche pas. Mm -hmm. Mais il y a des gens, des gens dont c'est l'activité principale et... Et... et qui ont moins de recul par rapport au sujet, bah, ils peuvent se laisser euh, convaincre par ces chiffres qui sont en train de ne pas travailler assez, tu vois. Vous n'êtes pas blessé par justement ces, non. Euh, alors, ces pas manipulations du, du... Non, mais ça, du... ça tu vois, n'empêche que ça joue, c'est-à-dire que... Ça, ouais, mentalement, ça... ça joue un petit peu. On s'en fout. Non, mais on s'en fout, mais tu te fais la réflexion. C'est ouais. des, des, euh, des mécanismes intuitifs, euh, enfin, euh, des mécanismes cognitifs. C'est ouais. rouge, donc c'est wow. pas bien. Tu vois, et, et as beau te dire, mais après, ah, non, mais je m'en mais tu l'as vu tu... quand non, même. Bah en fait, ça va. <rire> mais tu l'as vu quand même, c'était quand même là. C'est ouais. des petits ouais. trucs qui euh, sont très insidieux. Et tu fais, putain, euh, vas-y. Euh. <rire> voilà. et en, dans la vulgarisation c'est très, très contre-productif le, le concept de il faut en faire plus tout le temps, c'est là oui, justement ouais. quand tu veux aller trop vite quantité qualité à, à dire des conneries parce que as, du coup tu ne sources pas, parce que tu en recherches pas parce que euh, le, la vulgarisation ça prend du temps personne à la science infuse, donc personne peut expliquer, même ceux qui l'auraient euh, ne pas forcément des bons communicants mais tu peux pas expliquer un sujet sans, sans t'être baqué avant, sans avoir pris tes sources, sans avoir vérifié à plusieurs endroits, euh, épuré ton discours. On a un truc qui est en place au Café des sciences qui est vachement bien, c'est qu'il y a un comité de relecture. Donc, quand tu as un sujet qui, est, qui sort de ton domaine, quand tu fais un, un sujet avec deux matières par exemple, tu peux le faire relire à quelqu'un d'autre. Mm -hmm. euh, qui t'évite de dire des conneries sur des sujets qui ne sont pas les tiens, euh, ça, ça prend du temps. Oui, parce que oui, tous les gens sont bénévoles, donc voilà, enfin, c'est forcément des, des ratios de temps euh, qui s'allongent, parce que tu ne peux pas exiger au, de te faire relire dans la journée. Quoi. Il y a quelqu'un qui regarde dans la semaine, c'est déjà adorable et, euh, et c'est génial. Mais voilà, pendant ce temps-là, tu sors pas ton truc. Que est un, vous êtes dans un univers assez bienveillant, quoi. Ça, ça, ça, ça se passe assez bien. Quoi. Il faut. Ah, il faut. Et bah, sinon on se serait barré. <rire> ouais. bah, C'est à peu près ce qui s'est passé dans la, dans la boîte qu'on avait créée. Et, là, Flo a dit qu'on n'était plus en accord. Le, la manière de se comporter avec les gens était un des sujets avec lesquels on n'était pas en accord. Il n'y avait pas cette bienveillance. Et c'était moi c'était un des gros moteurs qui m'a fait vouloir partir. D'accord. Donc là vous vous tournez à combien d'abonnés à, à peu près là en ce moment et Là on approche oh. les 1500. 1500, je crois vous étiez à 1400 et oui, pas longtemps. On n'y est pas tout à fait sur, euh, ouais, mais là, 1300 sur... bah Moi, pour ma part, au départ, je m'étais intéressé à. Bon, c'est très social, hein, mais aux inégalités structurelles qui existent dans la société, aux inégalités de chance, etc., à l'école. Et mm -hmm. je m'étais intéressé justement à la vulgarisation également parce que, pour ma part, je considère que c'est un peu un un contre-pouvoir mais à moindre mesure un, vraiment un contre-pouvoir aux inégalités que les gens peuvent rencontrer par exemple l'accès à la science c'est inégalitaire en réalité c'est à dire oui. que euh, les, les personnes qui, qui vont vraiment réussir à avoir du contenu scientifique ce sont des personnes qui vont aller faire des études et euh, vu qu'il y a des inégalités, euh, euh, inégalités des chances bah, tout simplement ça ferme des portes à des gens et je considère justement que peut-être la vulgarisation ça permet de développer le goût euh, de, de la science, mais également de, de, de, quel, de quelque part rétablir euh, une égalité euh, dans l'accès aux connaissances. Ah, Et, est... Je ne sais pas si vous êtes investi à peu près dans de ce genre de, de choses, c'est ce que je m'étais dit avant de commencer en mémoire. Peut-être que justement les gens qui produisent ce genre de contenu ont un peu euh, une utopie, quelque part, une, une, un idéal euh, de, de ce genre de choses. Alors effectivement, on peut considérer ça comme une utopie, mais il y a il y a souvent quand même des témoignages de vulgarisateurs qui reçoivent des messages en mode euh, « Vous m'avez vraiment aidé, ça m'a permis d'accéder à ces connaissances-là, je pensais que je pouvais rien comprendre, euh, merci pour ce que vous faites. » il, il y a souvent ce genre de messages euh, dans les, qui viennent des communautés des vulgarisateurs. Effectivement, c'est un truc qui est vraiment chouette et, et que tu as envie de recevoir quand tu vulgarises un truc. Et, dire, euh, ça a vraiment servi à quelque chose que j'ai fait quoi. il y a un mec, ça sert pour un mec ben c'est trop bien ouais, vrai. Et pour développer ce que, ce que tu dis euh, on, on, en fait bah, typiquement nous notre utopie c'est de d'armer les gens face à l'informatique euh, armer le grand public mm -hmm. Et euh, ça c'était notre ambition initiale et typiquement le média qu'on a choisi et la manière dont on parle fait qu'on se ferme enfin, on peut pas parler à tout le monde Déjà, ouais. on, est sur, on est sur YouTube euh, ou ouais. sur euh, une vidéo sur Internet. Bon, bah, déjà, tous ceux qui n'ont pas accès à Internet ou qui n'arrivent pas à y accéder, qui ne savent pas s'en servir, bon, bah, ouais, tu les expliques. Euh, ensuite, notre débit de parole et nos références, tu parlais de nos références pop, mm -hmm. font qu'on euh, s'adresse à un certain public qui est en fait euh, no le public qui a à peu près notre âge. Donc, euh, on va dire va être un peu large, on va dire les 25-40 ans, mm -hmm. parce que la manière dont on s'exprime la vitesse euh, d'exécution de nos vidéos, euh, les blagues qu'on fait dedans, euh, ben, font qu'en fait euh, une personne qui va avoir euh, 60, 70 ans ne va pas accrocher parce que ça va aller peut-être trop vite, parce que les blagues, elle ne va pas les comprendre, parce que les, les, les personnages qu'on qu place avec nos extraits de vidéos qui sont des films pop, ben, elle va pas les avoir vus, donc ça ne va pas la faire rire. Donc... Et inversement, les plus jeunes ont trouvé sûrement que ça ne va pas assez vite, ouais. euh, que les films, c'est des vieux films, ils n'ont pas vu. Euh, voilà. Et du coup, pour moi, il faut euh, il faut être assez lucide sur qui tu peux cibler. On ne va pas pouvoir cibler tout le monde. Et du coup, il faut multiplier, multiplier, multiplier le nombre de vulgarisateurs. Ouais. Il faut... ouais, moi, je disais, j'aime pas quand c'est trop scolaire, mais il faut des gens qui sont scolaires parce qu'il y a des gens qui, qui fonctionnent comme le... ça. Ouais, ça. Euh, il faut des gens qui vont vite, des gens qui vont lentement, des gens qui, qui lisent un manuel. Fin, tu vois... En fait, il n'y il... a pas une voie de vulgarisation qu'il faut suivre. Et le... le problème sur YouTube, c'est qu'ils t'orientent dans un format bien précis avec une manière de faire assez précise même si c'est plus ou moins subtil. Mm -hmm. euh, au contraire, il, il, plus, si on veut toucher un max de monde, il faut des formats complètement différents. Il faut, du la, faut des, des interventions en live, il faut des vidéos, il faut des bouquins, il faut euh, des podcasts, il faut tout. D'accord. Et, et C'est en, en faisant ça que... Euh, on peut toucher un max de monde et se dire vraiment ok là, enfin j'ai peut-être fait changer un truc. Nous clairement avec notre format aujourd'hui, ça évoluera sûrement avec euh, le temps parce qu'on on est rarement statique. Mais euh, euh, aujourd'hui on touche finalement euh, des gens qui sont déjà sur le, enfin, qui sont déjà bien avancés entre guillemets sur l'informatique, même s'ils comprennent pas tout ce qu'ils font. Ils ce n'est pas les, les moins bien armés quoi. Vos, su vos sujets sont... Euh, bah pour ma part, j'ai appris des choses. Ouais. mais euh, Dites-moi si je me trompe, mais c'est plus des destiné à des gens qui sont peut-être un peu moins néophytes, un peu néophytes euh, sur l'informatique ben, on, hum. on, on essaye de s'adresser aux néophytes, mais de fait, il faut déjà avoir réussi à allumer un ordinateur, un écran, ouais. avoir euh, ouvert son Tout navigateur et cette, ou avoir allumé son téléphone mobile, mais youtube fin. De fait, rien que par le... le Or, on, a, on a déjà sélectionné notre cible. C'est vrai. Tant qu'on fait de la, la, la, la, du création, la création de contenu sur Internet, on ne va pas toucher une certaine partie de la population, quelle que soit le, la forme de la, de la création sur Internet. Oui, tout à fait. Vrai. Ok. Bah, je vous remercie, c'était génial. a pas mal de choses. C'est cool. Et du coup, j'ai découvert une chaîne et voilà, c'est très bénéfique tout ça. ça je vous remercie.